Rebonjour les amis, je vais vous parler justement, dans une précédente vidéo ou dans une future vidéo, je ne sais pas comment je vais les monter, euh, d'un boîtier pour ranger ces cartes SD. Une boîte qui est très robuste, très, très résistant, ça résiste à l'eau, ça résiste à, à tout. On peut le faire tomber, il n'y a vraiment pas de risque. Et donc à l'intérieur, donc quand vous l'ouvrez, ça se présente comme cela. Vous avez donc ici des compartiments pour mettre vos, euh, vos cartes SIM, les petites, voilà qui vont dans les téléphones ou dans une action Movie par exemple. Et puis ici vous avez des grandes cartes. Alors moi je m'en sers plutôt pour mettre ce qu'on appelle les adaptateurs. Euh, voilà, qui me permettent de, de, de mettre ça éventuellement dans un, dans un canon ou dans un dans un appareil photo. Alors j'ai dit canon mais ça peut être bien entendu toute autre marque. On peut mettre des cartes ici et bien entendu en dessous des, des grandes cartes vous avez aussi la possibilité de rajouter d'autres petites cartes. 6 compartiments ici, 6 compartiments là. Après, la possibilité de mettre des cartes un peu plus grandes. Et pareil, vous avez 3, 6, 9, 12 ce compartiment, ça dans la poche, ça prend pas de place. Vos cartes sont en totale sécurité avec cette mousse. Et là, au moins, vous êtes tranquille. Euh, vous pouvez mettre éventuellement une dragonne euh, si vous le désirez. Et puis de l'attacher au bras ou à la ceinture. Ou bon, Je le mets dans un sac de, de transport, ce qui me permet de tout mettre dedans sans aucun problème. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt les amis. Et surtout, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.